Un parti européen, qu'est-ce que c'est La question a été posée assez souvent au niveau des études européennes. En fait, il ne faut pas imaginer un parti européen comme un parti national. C'est plus une fédération de partis nationaux, voire des confédérations de partis nationaux, qui existent donc au niveau transnational et qui réunissent des partis issus des, des États membres, par famille politique, par grande famille politique, dans des confédérations plus ou moins intégrées, plus ou moins large, ça dépend des familles politiques, et ces partis ont pour rôle principal et pour tâche principale de coordonner ou de tenter de coordonner les positions politiques des partis nationaux sur les questions européennes et plus largement. Alors les partis européens existent depuis le milieu des années 1970, au moment où on a commencé à parler de manière de plus en plus plausible de l'élection directe des députés européens c'est-à-dire l'élection au suffrage universel direct qui a effectivement eu lieu en 1979. Donc en vue de ces élections euh, européennes euh, au suffrage direct, les partis nationaux euh, se sont organisés dans des structures transnationales euh, pour euh, mener ces élections. Par exemple, en 1974, euh, la Confédération Européenne des Partis Socialistes s'est créée. En 1976, euh, c'est le Parti Populaire Européen qui rassemblait à l'époque surtout les partis chrétiens-démocrates. Et puis en 1976 également, le parti libéral, l'Alliance des libéraux et des démocrates pour l'Europe. Ça c'est la première étape, la création de ces partis en vue des élections européennes de 79. On a une deuxième étape importante qui a été franchie en 1992 avec le traité de Maastricht, qui a reconnu pour la première fois juridiquement ces partis européens transnationaux. C'était une reconnaissance purement symbolique euh, au départ, puisqu'on euh, a simplement inséré dans les traités une mention euh, à ces parties. Euh, et il a fallu attendre un deuxième épisode important euh, plus de dix ans plus tard, en 2004, pour voir ces parties euh, financées sur la base du budget européen. Les partis européens sont financés depuis 2004 euh, sur le budget européen euh, à hauteur de 30 millions d'euros à peu près aujourd'hui. 30 millions d'euros qui se répartissent entre les différents partis européens reconnus. Aujourd'hui, en 2019, on a dix partis européens qui sont officiellement reconnus euh, d'après une procédure qui est d'ailleurs annuelle. Donc chaque année, euh, on répète la procédure de reconnaissance de ces partis. Les partis reconnus se partagent une somme euh, qui est divisée en deux parties. D'abord, 90% du budget total est réparti et distribué entre les partis qui ont des députés européens au Parlement européen, en fonction du poids de ces partis. Et puis, les 10% restants sont partagés entre tous les partis reconnus, y compris ceux qui n'ont pas ou pas encore de députés européens au Parlement européen. Mise en place de ce financement public en 2004 pour les partis européens, ces partis et leurs acteurs politiques ont tenté de les institutionnaliser un peu plus, de faire euh, des réformes pour euh, rendre plus simple ce financement et pour le rendre euh, plus accessible. Et c'est ce qui a mené notamment à la dernière réforme en date de 2012 qui euh, a notamment créé une autorité indépendante euh, chargée de la surveillance de euh, ces financements et de l'utilisation de ces fonds européens. Euh, mais aussi des débats qui n'ont pas encore abouti. Euh, par exemple, les débats sur euh, la circonscription transnationale, c'est-à-dire cette idée qu'on pourrait avoir au niveau... Européens, euh, des députés qui ne seraient pas élus simplement en France, en Allemagne, en Espagne, etc., mais élus de manière transnationale sur des listes qui rassemblent des euh, personnes venues de différents pays européens. C'est quelque chose qui est défendu par euh, ces partis européens depuis les années 70 et même avant, mais qui est toujours aujourd'hui euh, en débat et qui n'a pas été accepté, y compris par euh, des membres de ces partis euh, au Parlement européen. Il n'y a pas un seul modèle de parti politique européen. Ce sont des associations euh, qui ont des statuts internes, euh, qui organisent donc différemment leur vie interne. Mais on peut néanmoins remarquer euh, que tous sont construits sur un modèle qui comprend deux grands pôles de pouvoir. D'un côté, le pouvoir politique, euh, qui est euh, incarné par euh, notamment euh, le président de ces partis, qui est la face visible des partis européens, mais aussi par les vice-présidents qui sont en général les, les leaders pardon, des partis nationaux qui sont dans ce parti. Et puis de l'autre côté, on a le pôle administratif qui est représenté par le secrétaire général et par son équipe administrative qui s'occupe de faire fonctionner au quotidien ces partis, euh, de préparer par exemple les réunions euh, de leaders qui sont les réunions de ces euh, chefs de parti euh, régulières euh, et qui du fait de leur permanence peut-être ont aussi un, un rôle à jouer et une importance particulière.